Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Kosami. Aujourd'hui je vous propose un restaurant où je vais prendre mon déjeuner, un restaurant spécialisé dans les poissons et fruits de mer, en bord de mer, sur la place de Banpan à Kosami. Je vais partager ainsi pas mal de petites adresses dans les prochaines vidéos, alors je vous conseille vivement de vous abonner et d'activer les notifications. C'est parti Je me trouve pratiquement en face du 7-Eleven, c'est toujours un point de repère. Et voici l'entrée du restaurant Trua Bampo. Alors il y a plusieurs établissements spécialisés dans les fruits de mer et poissons sur cette, sur cette plage. Celui-ci est signalé ici. Alors j'ai décidé de prendre euh, du calamar sauté à l'ail. C'est ici et ça coûte 150 balles. C'est-à-dire 4, 4 euros. Voilà, nos plats arrivent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici Un œuf au plat. kaida. Ça, ce sont mes. Mon squid de garlic. Voici comment on sert le riz en Thaïlande Généralement, c'est un riz avec un oeuf au plat posé par dessus. Mes amis ont commandé un poisson grillé. Alors ici, ils ne s'embarrassent pas. Hein. C'est le poisson entier qui est mis à frire dans la, dans la sauteuse. Dans certains restaurants, on vous amènera automatiquement et gratuitement. On pourrait comme, considérer comme un, un accompagnement pour l'apéritif. Constitué d'un rico-kilomètre, de concombre. Et dans ce petit morceau de noix de coco, c'est du poisson séché au soleil avec un petit peu de piment. Donc vous frottez les légumes, le concombre ou le haricot, contre cette, ce morceau de noix de coco. Et vraiment, c'est un, une saveur délicieuse et typiquement locale. Alors Pour le poisson frit, il faut compter environ 350 bahts, c'est-à-dire entre 9 et 10 euros. Et L'avantage quand vous êtes en bord de mer, c'est que vous voyez directement les pêcheurs arriver. C'est une animation vraiment agréable. Avec une mer assez mouvementée aujourd'hui. Ce restaurant se trouve sur la plage de Banco. Et ça s'appelle Krua Bampo. Krua Bampo, Krua, ça veut dire cuisine en Thaï, et Bampo, c'est le nom de la plage. Et on se trouve exactement à 5 minutes de chez moi. Ma villa s'appelle Ban Bansawadi Villa. Alors la marée est haute aujourd'hui, mais c'est également une plage très, très agréable quand vous venez manger euh, le soir. L'éclairage tamisé, c'est ag... vraiment agréable. J'en parle justement dans ma vidéo du 24 septembre que vous avez peut-être déjà regardée. Sinon voici la vignette pour la retrouver sur ma chaîne. Au passage, vous pourrez remarquer que la marée était basse. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de le signaler par un like. Merci pour vos commentaires et à très bientôt sur cette chaîne Bye bye